Bonjour, bonjour mes enfants, bonjour mes enfants, mm -hmm. comment allez-vous? Mm -hmm. En enfin, fait moi, je suis pasteur à Bix. Moi, pour faire prier aux gens quand on fait payer aux gens, on devient riche. Il suffit de me payer coq avec à Bobo, à Zimi, à Nivovo, à Roui, on devient riche. Oui. Bon, en fait, c'est ce que moi je fais. J'ai fait ça à Runo, Runo Kalisio. Il est devenu riche. Oui. Non, je et si vous savez pas ça vous à ça, ça derrière bon, mais la maison là vous avez vu il y a un monsieur qui a payé 20 jours. c'est moi je ai fait prier les émissions voilà que tu, tu soit avec toi oui bon Jésus Mon fils, Jésus. faut donner un faut bon bon Il faut donner un bon bon bon bon Monsieur, quand il bon bon je n'ai pas l'argent eh. non quand on fait la preuve l'argent va finir ouais. attends attends attends, attends, attends. c'est quoi c'est pas le gars là ça gars. ils ont attrapé ces deux amis d'autre fois là c est c est bien. Bien. Oh y a, y a, y a Joe le là c'est lui là là. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Merci. La dernière Salut. fois, il était venu chez moi Bonjour, et mes évangéliser mes soeurs là, là. On lui a donné poulet, mouton, avec de l'argent là. Ah, calme-toi. Attends. Du. Attends. Tu me connais non Tu me connais Ok. Oui. Tu te rappelles il y a il y a six mois. Oui. Tu avais eu un problème de mandat avec okay? Deux jeunes Nigériens Gaïman là. Et on t'a arrêté à René au commissariat de René. Tu te rappelles Je te pose, Tu te rappelles Oui. Et le commissaire là, il t'a. C'est mon petit frère direct, même. je t'ai passé le bas, tu étais dans la grille. Non, je Attends. Tu es Gaïman, non Vous êtes commissaire. Tu es Gaïman, non? Non? non Vous êtes commissaire. Tu es Gaïman, non Monsieur, vous êtes commissaire. Je te pose une question. Tu es gaïman, Je t'ai gay mais aujourd'hui Tu es pas. Aujourd'hui tu es gay Non, je suis pasteur maintenant. je suis pasteur maintenant. Gay you Je suis pasteur. Abayor il y un gaïman, pasteur. Je suis pasteur depuis quand a est-ce de pasteur à Kabibo 5 un Moi, de même mais Je suis gay man. Quand il allait là ma je suis pasteur Je suis pasteur. Je laisse gaffe de suis pasteur. Non, il pasteur non, il pasteur a un pasteur Je le je là, va ton je prie mon fils Ce que tu fais là, c'est Dieu qui m'a donné ça Je me suis réveillé un jour et Dieu a dit de commencer par Mon ami Je me suis L'Esprit est venu à moi et je quand je prie aux gens là, il devient. pourquoi tu es à maintenant je suis pas me mais c'est ah. yeah. ça. Moi, je suis pas, j'suis pas 우리가, mais je vais vous dire que pas